Vous pouvez avoir vos terminologies, hein, euh, chaque backfield a un nom, chaque euh, formation a un nom, etc. Et nous, ce, on va, ce, on va, ce, ce dont on va parler aujourd'hui et ce que j'enseigne aux joueurs, c'est pas à reconnaître les... J'en ai rien à foutre qu'un joueur il sache que quand il y a un tight end et un mec écarté, c'est à une procette, je m'en tape. Moi ce que je veux qu'il reconnaisse c'est le split, c'est la distance qu'il y a entre deux joueurs. Maintenant si on prend un terrain de foot, ça c'est les hash marks, les hash marks c'est extrêmement important extrêmement important. C'est-à-dire que du coup, on ne peut pas s'entraîner sans H-Mark. On ne peut pas. Parce que... Ça, c'est 11 yards. Ça, c'est 13 yards. J'ai 11 yards de ce côté-là. 80% des jeux de football, ils sont joués sur un H. J'ai un côté qui fait 35 yards, j'ai un côté qui fait 11 yards. C'est moi, bon, désolé. C'est juste... Absolument pas négligeable. Absolument pas, en fait. Parce que... Qu Qu'est-ce qu que ça m'indique Ça m'indique que... Ça c'est la ligne offensive, okay. ça m'indique que là j'ai un split qui est restreint et que là je peux avoir un wide split, ok Maintenant, regardez ça en tête, Si là c'est à 9 yards il y a les numéros, les numéros, vous savez, il y a normalement on trace un trait en France pour faire l'intérieur des numéros, ça fait 9 yards, ok Si j'ai un joueur qui est après les numéros et que ce gars là est Allen, est-ce que j'ai intérêt à jouer de la zone ici Je crois pas, non Enfin, ça fait pas sens, regardez. Là, j'ai mon corner qui va drop deep ici. Admettons qu'on joue cover 3, parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai ce mec-là qui drop deep. Et là, j'ai un Sam, ici, qui doit couvrir curl tout flat, là. Ce mec-là, il fait un slant. Le QB, il complète toute la journée. Ok Donc, ce qu'on qu veut que nos joueurs reconnaissent, c'est le split. Là, ce qu'on va faire, c'est simple. c'est On va lock corner man tout move. Est-ce que ça va nous empêcher de jouer de la zone à côté Non. Ok mais par contre, du coup, on a réagi à la formation offensive. Même chose ici. Est-ce que j'ai intérêt J'ai un stack. Mes deux joueurs sont comme ça. Est-ce que j'ai intérêt... C'est qui ici. Est-ce que j'ai intérêt à jouer man to man Je n'ai pas l'impression. Ok Donc du coup, en fait, ce qu'on veut, c'est que nos gars sur le terrain, ils puissent modifier le coverage. Et qu'ils puissent appeler la bonne chose. Et ça, vous leur donnez des règles. Les règles, elles sont basiques. Hein. C'est euh, séparer de... 10 grands yards, ça c'est une expression de Larry, j'aime bien. C'est histoire de dire si vraiment t'as l'impression que l'espace il est trop important, bon ok on call man, tu vois. 10 grands yards, si les mecs sont séparés de moins de 5 yards, on va call, on va call zone, ok, même si notre call c'est ok. Ça c'est ce qu'on fait beaucoup dans le split coverage, nous on va parler de cover 3 aujourd'hui, et la cover 3 on va, on, va, on va faire ça uniquement sur les tight end set. Vous jouez une high form, pareil, je sais qu'il y a beaucoup de ça à mon avis dans vos leagues, power high et ces trucs là, ça joue une power high, ce qu'on veut c'est que le Sam il puisse être concentré sur ce joueur là, dans son gap, ok Tranquille, fermer l'extérieur du terrain. Et surtout on veut que le corner il lock man to man là parce qu'on veut pas prendre la